C'est le meilleur live de t'as enlevé ça. Ça va Mais ils étaient pas partis chasser des oeufs avec euh, Napo. T'es beau Napo là Non, c'est pas, pas, pas lui, lui c'est pas, pas lui. Ouais, là j'ai compris. Je suis sûr qu'on va t'annoncer de nouvelles. Ça bug ou... Tu fais quoi Quoi oh, t'es connu Ceci n'est pas un test. Attends attends attends, Nous attends, attends il parlait pas. L'urgence intégrée vous annonce le début de la purge annuelle édictée par le gouvernement. Américain. <rire> Mais c'est une blague ou Qu'attendez-vous ah, tout Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. <rire> toujours la les Arabes, la, la fête de homme. Les mais quoi les, les quoi Les meurtres et Marata, quand la sera levée. Il est quelle heure hein Je ne pas si Starfall là. Oui, non mais frère. Mais hey, frère, t'es sérieux là Tu veux vraiment tuer des gens Vous, vous êtes là mmh. normal. Non, euh, non, mais c'est ouais, ça ou ouais. oh, frère. wesh oui. Mais moi je Vous suis... sérieux ou quoi Vous vous rappelez pas de, de mon beau-père l'alcoolo nah, Mais c'est un plaisir le beau-père Eh d'accord, d'accord. ça T'es un Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille Attends, mais déjà qui vous dit que tout ça c'est vrai Ça se trouve c'est juste du fake Déjà, genre Vous voulez des preuves Bah vas-y On va sur Twitter. Bah voilà, parfait. Marvin, Marvin, tu fais quoi sur Twitter. Ça bien les gars, vous voulez voir la vidéo Bah ouais, bah ah non, mais ça se trouve, c'est du fake. Ça c'est pas une vraie ouais, vidéo. Je je pas vrai, fait. Mon gars, ça vient tout juste d'arriver et tout. Ouais. Je suis sûr que euh, dans, dans deux minutes. Euh... De toute façon, on voit les mecs qui sont tabassés. Il y a du sang, de tout ça, de gros, Je suis que ça fait... Mon gars, dans deux minutes, on va. Oui, je t'ai vu Vous sûr ça date de cette année, là Mon gars, dans deux minutes, on va ça sur BFM, je suis sûr. Eh, hey, les mecs, c'est la merde. Faut qu'on commence à barricader. Faut qu'on commence à fermer les fenêtres. Tout. La cuisine, la chambre, la porte. Tout. Je commence par la fenêtre Moi, je vais prendre des bails. Ouais, c'est quoi, ça Eh, les mecs, venez voir. La vue de ma mère, est a une silhouette. Je crois, attends, t'es sérieux, là Eh, hey, vais niquer ce fils de oh, pute. Moi, me pute, de pute ma... la tête de moi, j'y vais. Comment ça, tu y vas ouais. <tousse> Et on fait comment pour Ryan Pour bon, les mecs. On va le chercher. Je sais barricader plus ouais. de tout. Ok, Ryan, il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement bah, Là on essaie de barricader toute personnes... La chambre, la cuisine. Attends, attends, Y'a rien, t'inquiète. C'est non, non, non, vraiment vraiment. On a, a fermé, on a fermé. Ryan, pour une fois, je le vois pas. C'est rien, tu dois revenir. Non, non, mais c'est pas.. C'est probablement. Oh t'inquiète frère, rien. La porte est censée être fermée, c'est rien, ça. Oh, c'est fini. Yo, tout le monde. Bon, petit épisode de Galère Live à l'improviste. Là, il y a Macron qui vient d'annoncer la purge, ok Et je suis descendu, il y avait un mec, je voulais lui casser la gueule, mais il était pas là quand je suis revenu, enfin, quand je suis arrivé, il était pas là. Attendez, la porte, elle est ouverte. Attends, attends, attends, c'est quoi ce bordel noir, je vais activer le flash. Voilà. Vous me voyez bien, OK est bien. Les gars, vous êtes où J'ai pas trouvé le mec en bas. Il n'était pas, il n'était pas là quand je suis passé. Les gars.